C'est Maddy, j'espère que vous allez bien, que vous profitez du mois de juillet euh, qui est très chaud. Mais enfin bon, c'est l'été, c'est normal. Vous ne m'avez pas vu depuis plusieurs semaines, effectivement, j'ai pris des vacances. Pour une fois, j'ai pris des vacances, chose que je ne fais pratiquement jamais. Et ces vacances, je ne les sentais pas, notamment au niveau du véhicule. Hein, J'en avais parlé la dernière fois, la voiture est tombée en panne. Donc on en a loué une autre pour partir. Je suis partie en Croatie, donc je peux vous le dire, hein, c'est entre nous. Mais j'étais très angoissée quand même. Et ce qui s'est passé, en fait, on avait loué euh, une petite maison. J'ai pris mon chat avec moi, Ryu, puisque c'est un chat qui est très malade. Il n'a pas deux ans, enfin, il n'aurait pas eu deux ans, <coughs> pardon, puisqu'il est né euh, le 30 juillet 2020, vous voyez. Il aurait eu deux ans d'ici euh, moins de deux semaines. Et ce qui s'est passé, c'est que ma fille l'a laissé sortir. Or, la Croatie, c'est un environnement très, très, très, très sauvage. C'est euh, ce qu'on appelle le bouche. Le bouche, c'est des broussailles, en fait, des ronces, euh, des herbes sèches, euh, des trous, des rochers. Enfin bref, c'est la pampa, si vous voulez. Et donc, eh bien, il est parti. Voilà, il s'est sauvé, il est parti. Et on a cherché pendant, euh, ma foi, le reste des vacances. Hein, il nous restait 4-5 jours. Donc, on, on est parti dans la pampa. Euh, en long, en large, tous les toutes les directions, et on ne l'a pas trouvé, on a mis des affiches, etc. etc. Bon. Alors pourquoi je vous dis ça Bon, je vous raconte mes petites histoires. Alors, c'est pas trop non plus pour me faire plaindre. Enfin, bon, de toute façon, je pense que c'est le, le destin. Mais c'est parce que j'ai fait un tirage, je n'avais pas mes cartes en partant en vacances. Et donc là, eh bien, je suis rentrée hier et là, ce matin. Voilà, j'ai fait un tirage. Je vais vous montrer. Simplement pour vous dire aussi que les cartes, ça fonctionne. Alors, on va le reprendre depuis le début, si vous le voulez bien. Vous voyez ici, regardez, ça, c'est mon chat qui s'en va. Alors, je vous ai dit qu'il était très malade. En fait, il a une tumeur au cerveau. Et oui, donc, de toute façon, c'est un chat qui était condamné parce qu'on ne peut pas opérer une tumeur au cerveau. Et donc, il prenait ces espèces de médicaments. Je vais vous les montrer. Hein. Voilà. Alors, attendez, ça doit être marqué ce que c'est. Voilà, vous voyez, regardez, phénobarbital. Donc, c'est une saleté. Hein. Je vous le dis tout de suite, c'est une saleté. Simplement, ce chat, il avait des crises d'épilepsie à cause de la tumeur. Et ces médicaments-là, je crois que ce sont des comme des barbituriques, si vous voulez, eh bien, ça l'empêchait d'avoir des crises. Il fallait qu'il prenne deux fois par jour. Et sans ces, ces médicaments, c'est pour ça que je l'ai pris en vacances avec moi, pour lui donner ces médicaments, eh bien, il fait tout de suite des crises. Alors, il faut savoir que ces crises d'épilepsie, ça détruit le cerveau peu à peu. Hein. Donc, euh, euh, j'ai fait des examens et tout, et... Comme on ne peut pas guérir la tumeur, on ne peut pas l'opérer, on ne peut rien faire. C'est un peu des soins palliatifs, si vous voulez, pour l'empêcher de souffrir et, et pour l'empêcher d'avoir des crises. Bref, alors, oui, donc, euh, quand il a disparu, eh bien, euh, il y a 35 degrés là-bas, hein, comme ici, un peu, un petit peu. Donc, c'est vrai que sans eau, sans médicaments, sans nourriture, pour moi, le chat, il, il est décédé. Et Regardez, voilà. Voilà ce qui se passe, l'histoire, vous voyez, il est parti, alors il a dû partir dans un trou, alors euh, une grotte, alors je ne sais pas, pourtant je me suis griffée euh, euh, les jambes et tout, euh, quand j'ai été dans, dans la pampa le chercher, mais euh, il doit y avoir des trous, mais que, que je n'ai pas vu, si vous voulez, hein, parce qu'on euh, peut tomber dans un trou qui soit caché par des broussailles, et moi je pense que là, vous voyez, il a, il a été se caché quelque part dans un endroit parce qu'il se sentait mal du fait du manque de médicaments, et puis surtout aussi... C'est fait avec manque de nourriture. Vous voyez ici, c'est le cœur. Voilà. Le cœur qui, qui, qui a sombré, qui a échoué. Donc, je pense vraiment, vous voyez, qu'il a été se caché. Qu'il a été se caché pour mourir. Vous voyez ici, comme une pierre tombale. Et ici, je pense aussi qu'il s'est fait mal. Parce que vous voyez des instruments coupants. Hein Et regardez ce que j'ai sorti. J'ai fait le tirage avant de faire la vidéo pour, euh, pour être plus concentré. C'est un tirage qui est difficile pour moi. Regardez, on a un lion ici. Or c'est un chat. Je n'ai pas de carte de chat. Donc c'est un lion dans les bois. Et donc c'est vraiment, ça ressemble vraiment à l'environnement. Et vous voyez, on n'a plus que l'ombre. Donc vous voyez en fait l'ombre, eh bien l'ombre du lion, l'ombre du chat, il est parti. Voilà, il est parti de l'autre côté. Et puis la dernière carte que j'ai tirée, c'est une carte que je n'ai encore jamais sortie. J'ai un petit peu mis du temps à la comprendre. C'est l'ange de la mort. Hein. Voilà. Il a un œil ouvert, un œil fermé. La mort qui peut surgir à tout moment. On la voit, on ne la voit pas. Je pense que c'est comme ça qu'on l'interprète. Hein. Vous voyez ici, l'espèce de faux, les ailes. Donc, c'est l'ange de la mort qui est venu le chercher. Voilà. Et j'ai demandé aussi si on allait le retrouver, si quelqu'un allait le retrouver, puisqu'on a mis des affiches là-bas. Vous voyez qu'en fait, ici, cette carte qu'il est dans un endroit très très certainement difficile d'accès et on retrouve encore la faux donc je ne pense pas qu'on le retrouvera voilà pardon de vous avoir ennuyé avec cela mais c'était vraiment pour vous montrer que les cartes fonctionnent que ça parle quand on sait un petit peu les interpréter quand on est connecté donc pour moi ce chat il est, il est mort il a disparu il est parti de l'autre côté il est retourné euh, voilà de l'autre côté du côté des anges et donc, eh bien, euh, je vais continuer à faire mes tirages, puisque ça bouge beaucoup au niveau de l'actualité. Euh, ça part un peu même dans tous les sens, j'ai envie de dire. Hein. On a le, le scandale Uber. Alors, je sais que j'avais parlé d'un scandale financier. Euh, à un moment donné, je ne sais plus dans quel tirage. Elle dit qu'il y en aurait un autre qui sortirait concernant euh, Caligula. Euh, Qu'est-ce que je vous avais dit d'autre, ma foi Je ne sais plus, vous savez, je fais tellement de tirages. Mais bon, par contre, euh, est-ce que ça va bouger dans le bon sens et ça, on peut regarder un petit peu puisqu'il y a des révoltes en, en Hollande euh, à cause des agriculteurs. Hein, on demande de, de réduire euh, leur, euh, leur, leur, leur niveau d'azote ou je ne sais pas quoi, enfin des trucs absurdes. Et donc on va regarder un petit peu, si vous le voulez bien, si euh, on va avoir effectivement enfin un réveil de population. Puisque euh, moi, je vous avais dit en fait dans un tirage que normalement, le passe numérique ne devait pas revenir. Alors, ce que je dis, ce que je, ce que je fais dans, dans des tirages, ça peut être différent. Parfois, j'ai l'impression que oui, il peut revenir, mais je sais que dans un tirage, au niveau des cartes, j'avais dit non, qu'il allait être remplacé. Par le passe climatique, hein, bon, euh, ça m'arrive aussi, euh, bon, euh, de dire un peu, oui, ils vont nous le remettre. Bon, en tout cas, ils ont essayé, c'est pas passé. Mais dans mes cartes, en tout cas dans le tirage, j'avais sorti que ça, être, que ça allait être remplacé par autre chose, ce fameux passe climatique qui va nous tomber dessus. Et là, par contre, euh, je, je pense vraiment que ça, ça va se faire. Donc, on va regarder si ce passe climatique, qui va être une vraie cata, va provoquer un réveil des populations. Puisque si ça passe, eh bien euh, on n'aura plus le droit de prendre la voiture au diesel, on n'aura plus le droit de circuler, euh, etc. Il y aura des restrictions au niveau de l'essence, que sais au niveau énergétique, enfin bref. Bon. Donc ça va être très très compliqué pour nous. Alors, on va regarder si, euh, si, si les gens vont se réveiller un petit peu avec ça. Et puis après, il va y avoir certainement les aménagements à faire au niveau de l'habitat pour que votre maison, votre appartement, ne consume pas trop, etc. etc. Enfin bref, on va pas s'en sortir quoi. Alors, au niveau de ce passe climatique, donc c'est plus ça que moi je vais regarder, ce qu'il va y avoir des révoltes. Alors, là, c'est le monde, et là, alors attendez, il faut que je vous mette la carte dans le bon sens. Hein. Voilà. Il y a justement, voyez, il y a les questions électriques. Alors, le petit poisson, ça peut être nous, hein. Euh, les questions d'énergie. Donc, on est bien dans le, dans le domaine hein, de, de la voyance, puisque là, le niveau mondial, éventuellement, on peut même y voir la planète, ici. Et le niveau énergétique, hein, puisque euh, climatique, c'est bien sûr aussi les questions d'énergie. Alors, hein, Vous êtes d'accord avec moi, je pense. Bon, je ne vous ai pas demandé si vous alliez bien. En tout cas, j'espère vraiment, vraiment, que depuis un an que j'essaie de, euh, de vous préparer, J'espère que vous avez suivi mes conseils. Enfin, il n'y a pas que moi, hein, évidemment. Hein. Mais enfin, bon, euh, je sens quand même un petit peu les choses. Et je savais qu'on que allait avoir euh, des problèmes, euh, enfin, de, de, comment on appelle ça, de restrictions, etc., de pénuries, enfin bref. Et c'est le début. Alors, on va continuer sur le tirage, hein, toujours grande bavarde. Euh, oui, alors, y va il va-t-il y avoir, donc, euh, alors, le passe climatique, moi, je pense vraiment qu'on va y avoir droit. Et puis va-t-il y avoir justement les, les révoltes des gens quoi On va regarder ça hein, si vous le voulez bien. Regardez un peu ce qui sort. Hein. Voilà. Donc on va prendre peu de cartes et puis j'irai éventuellement recouvrir après. Voilà. Sinon vous voyez que mes mains sont devenues sombres, j'ai bien bronzé. C'est vraiment dommage que ces vacances aient été, enfin bref, elles se sont mal finies. Enfin bon, c'est comme ça. Vous voyez, moi je crois beaucoup au destin. Et euh, par rapport à mon chat, je l'aurais perdu tôt ou tard, puisque de toute façon, les médicaments que je vous ai montrés, ça abîme les, le foie. Donc, euh, vous savez, les médicaments, moi ce que j'en pense. Hein. Voilà, bon. Puis, je crois aussi à la, à la, pardon, en la réincarnation, je d'articuler aujourd'hui. Donc, je sais que il peut, je peux le retrouver. Alors, je peux le retrouver sous forme d'un nouveau chat qui, cette fois, reviendra en meilleure santé. Bon, allez, je vais la parenthèse, je me concentre. Alors, les phase climatique, qu'est-ce qu'on a on a de la lumière par rapport à de la maison ou pardon par rapport à des maisons. Donc on va bien avoir effectivement des questions énergétiques ici qui vont concerner les habitations. Donc oui, on va voir ce qui sort. Hein. Ici on a alors ça doit être une cigale. Euh, ah, J'ai une petite coupure, excusez-moi. Donc euh, je reprends où j'en étais. Alors c'est intéressant cette carte-là parce qu'on a la fourmi travailleuse qui porte la cigale, la cigale qui est une gaspilleuse. Comme vous le savez. Donc ça veut dire qu'en fait, tout ce qui est, euh, euh, on va dire, euh, gaspillage d'énergie, alors qu'il n'est pas de, de notre faute à nous, hein, mais plutôt en fait de tous euh, les industries, etc., qui eux produisent et surtout surtout, euh, gaspillent l'énergie, j'ai envie de dire, tout ce qui est pollution et tout, ça vient pas de nous, hein, ça vient surtout des, des industriels. Et bien en fait, c'est nous, les petites fourmis industrieuses, qui allons payer pour le gaspillage des autres, hein, voilà, pas mal cette carte-là, bon, ici, qu'est-ce qu'on a, alors, on a un grand chamboulement, c'est un peu difficile à voir, j'espère que vous le voyez, on a, tiens, on a, justement, tiens, on a un chat qui s'enfuit, voilà, donc, c'est le grand chambardement, le grand chamboulement, ici, des choses qui sont détruites, hein. donc, c'est un petit peu aussi, euh, un peu les catastrophes naturelles, ça, Hein, ça fait comme une tornade donc là il va y avoir vraiment vraiment le, le, le côté climatique qui va aussi intervenir, en tout cas on va nous en parler ici encore les questions de, de pollution par rapport euh, aux questions d'habitation, hein, des, des habitations individuelles, donc je pense aussi que ce thème va intervenir hein, voilà donc il va y avoir des mesures individuelles à prendre par rapport à la pollution et là on a quelque chose de nouveau qui arrive bon ok donc le passe climatique moi je pense vraiment que oui euh, ils vont nous le mettre hein. alors c'est une question de temps après hein, d'accord mais on va dire incessamment hein, sous peu là je ne fais pas les questions de temps simplement euh, si ça marche, un truc qui marche pas ce bah, sera autre chose hein. <rire> donc c'est tout et puis à la fin on arrive à la même chose qui sont euh, les, les restrictions le rationnement le contrôle hein. tout ça c'est pareil voilà, ça sert le même but, si vous voulez. Alors, on va recouvrir chaque, chaque carte, pardon. En tout cas, on a encore un peu le temps de se préparer. Hein. Euh, bon, Chacun à son niveau. Hein. Chacun à son niveau. Et puis, c'est vrai que je parle, je parle toujours de solidarité, d'entraide. Il serait temps quand même que l'humanité que comprenne ce que ça signifie, puisqu'on va avoir un ennemi commun. Hein. Euh, et et qu'il serait temps... Euh, que nous fassions front ensemble, voilà, qu'on oublie nos désaccords, notre, nos égoïsmes, etc. parce que sinon, on s'en sortira pas. Bon, alors, je, je reprends, j'en étais. Pardon, je remets mes cartes ici. Alors ici, on a, alors on a les questions d'île des, <rire> d'île déserte. Alors ça, ça peut traduire un certain isolement et des choses qui sont englouties. Donc, pour moi, euh, je dirais bien que c'est les choses que l'on nous cache. Parce que l'isolement, oui, c'est vrai. Donc, il peut y avoir aussi les questions de maison individuelles, Mais c'est aussi, vous voyez, c'est des choses qui sont englouties. Donc, il va y avoir des choses qui sont en préparation, j'ai envie de dire, au niveau de l'habitat individuel. Alors là, on a l'énergie électrique. Là, on a l'eau. Donc, il y, a, il y a des histoires, vraiment, de de ressources, si vous voulez, de ressources naturelles, l'eau, l'électricité, mais des choses qui sont cachées, qui sont qui sont englouties. Donc, il nous prépare vraiment euh, des mesures. Il va y que la personne, elle est toute seule sur son île déserte, donc elle n'a pas grand-chose, en fait, vous hein, voyez Elle n'a pratiquement rien pour vivre. Hein. Donc, oui, pour moi, c'est aussi euh, les histoires de rationnement, les histoires euh, d'isolement, euh, bon. De restrictions. Alors ici, bon bah pas mal, hein, pas mal ce jeu. Hein, quand il sort, il sort vraiment très très très bien. Hein. Vous voyez, on a encore les divisions ici, donc on coupe en deux une maison, maison coupée en deux, une parcelle de terrain qui est coupée en deux, et on est bien encore dans les questions, euh, comment dire, de, de de lieu de vie. Hein. Donc on coupe en deux, donc on sépare d'une part, et puis euh, on diminue. Donc des restrictions au niveau habitat, pourquoi pas peut-être dans le futur également l'interdiction de disposer d'une maison d'une maison. Pardon, euh, des restrictions donc au niveau habitat, donc on voit très très bien. Hein. Il va falloir en fait euh, diviser les choses en deux. Ça peut très bien être aussi les questions de surface ou bien les questions aussi de consommation. Bon. Alors ici, qu'est-ce qu'on a Bah ben, on a la pauvreté la pauvreté puis les souvenirs de choses du passé donc ce sont des temps difficiles qui nous attendent bon ok ça on sait déjà un petit peu hein. ici on a le dîner entre le grand méchant loup le petit chaperon rouge et aussi on a l'hiver donc ça c'est encore les questions éventuellement de chauffage c'est curieux quand même, parce que si on regarde cette carte attentivement, c'est vrai que le pique-nique, alors, il y a euh, une petite surface d'herbe verte, mais il neige. Donc moi, ça me fait penser vraiment aux questions de nourriture, mais avec les questions de trahison. C'est en fait c'est le petit chaperon rouge qui est le déjeuner. Hein. C'est pas le panier ou pas. Donc euh, c'est nous qui allons être mangés. Certainement. Alors, l'hiver. Oui, je pense que la question de l'hiver intervient, les questions de chauffage, les questions de nourriture, et encore une fois, les, les questions de trahison, hein, c'est ce que je vois, moi. Donc, ça, tout ça, ça va en fait dans le même sens. Hein. Alors, qu'est-ce qui nous attend Alors, là, par contre, là, je ne m'attendais pas à sortir cette carte-là, parce que là, c'est carrément les missiles. Bon, cette histoire de guerre euh, risque d'escalader, hein. Ça, on peut y voir euh, l'Europe, en tout cas euh, les, les pays qui sont un peu emprisonnés dans le conflit. Ils hein, ne sont pas très contents d'ailleurs euh, d'être emprisonnés dans ce conflit. Enfin, si, si, si on parle par exemple des peuples, hein, évidemment, euh, on n'est pas vraiment pour, hein, mais quelque part on, on est ligoté. Donc il y, a, il y a bien encore des histoires de, de, de conflits, d'escalade, de, de missiles éventuellement. Euh, C'est comme si en fait euh, ils faisaient tout pour. Hein. Enfin bon, ça je crois que je vous apprends rien. On sait très bien où est-ce qu'ils veulent nous amener. Donc oui. Bon, alors, en résumé, restrictions, oui. Contrôle, oui. Question d'énergie, oui. Donc je vous dis, préparez-vous, hein. je vous ai posté une vidéo que je trouvais intéressante de Charles Sana que j'aime bien, euh, que je trouve pertinent, qui donne des bons conseils. Et que j'essaie aussi, moi, de mon côté, euh, de, de vous retransmettre. Alors, avec la voyance ou pas, d'ailleurs. Hein. Donc, oui, préparons-nous. Préparez-vous au niveau énergétique et au niveau restriction, au niveau nourriture. Et alors là, par contre, ça, c'est plus embêtant. Donc, on va regarder s'ils peuvent vraiment, vraiment, euh, euh, comment dire nous faire nous déclencher un, un conflit, mais alors cette fois beaucoup plus grave hein, qui nous atteint, qui, qui nous atteindrait directement cette fois. En tout cas, c'est vraiment ce qu'ils veulent. Après, euh, bon. C'est quand même bizarre de, de penser que la grande muette, comme on dit, hein, faire enfin, attention à ce qu'on dit sur cette chaîne, euh, n'intervient toujours pas. C'est euh, vraiment bizarre. Donc on se demande pourquoi. Hein. Pourquoi est-ce que l'autre fou n'est toujours pas arrêté dans son action Bon, enfin, bref. Ok, on va recouvrir tout ça. Alors, on va commencer par la fin. Ah, tiens, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas sortie, celle-ci. La spiritualité. Toujours pareil, donc la prière. Moi, je prie beaucoup. Hein. Je prie tous les jours, voilà. Chacun ses croyances, chacun sa religion. Enfin, bon, moi, je dirais que j'ai la foi et ça me suffit. Euh, mais là, il y a vraiment des questions de prier. D'accord Bon. Ici, qu'est-ce qu'on a Pareil. Alors, on a une solution ou une clé à trouver ici. On ira regarder ce que c'est. À moins qu'il y ait une solution qui va être trouvée. On va, on va voir. C'est quand même une belle carte ici. Là, alors, je vous avais déjà dit qu'en fait, l'euro, elle est continue de sa dégringolade. Bon, bah, ben, je ne me suis pas trompée à ce niveau-là. Hein. Ça va continuer. Oui, oui, oui, oui. Je le vois aussi en astrologie. C'est surtout sur 2023. Les choses s'aggravent encore plus que maintenant, et où là vraiment, voyez, l'argent part en fumée. C'est vraiment ce qu'on a sur cette carte-là. Je vous avais déjà sorti cette carte-là. Pour moi, là, on est déjà dedans, mais ça va s'accentuer. Bon, donc ça a fait partie euh, du plan, on va dire. Hein. Donc là, on a bien les questions financières qui partent en fumée. Donc pareil, hein, préparez-vous. Ici, alors, donc là, je pense que ça, ce sont les personnes qui vont partir. Ah, J'avais déjà évoqué ce fait, hein, du fait justement des restrictions. Alors soit c'est des personnes qui vont partir parce qu'elles vont avoir peur de ça, soit c'est simplement pour essayer de retrouver plus d'autonomie. En tout cas, là, vous voyez que tout le monde se, se dépêche de, de rentrer dans, dans, dans, dans le métro. Voilà, c'est plein. Donc il y a bien des départs et euh, c'est vraiment quelque chose qui atteint la population. Il ouais, y a toujours le, le côté coupant ici. Hein. Donc, c'est aussi le fait de trancher. Moi, ça me fait penser à des gens, en fait, qui laissent tout derrière eux. Hein. Alors, j'ai beaucoup de, de mes consultants, effectivement, qui vendent pour euh, aller vers la nature hein, ou aller vers quelque chose de plus petit et de plus autonome également. Donc, ça, pour moi, c'est aussi en relation avec ça. Alors, ici, bon, ben, bah, ici, on a la liberté qui s'envole, en tout cas. Ah, comment dire La liberté qui s'envole, c'est un peu bizarre ce que je dis. Non, c'est pas tout à fait ça, c'est plutôt en fait l'envie de liberté. Voilà, c'est l'envie de liberté, liberté emprisonnée. Donc, c'est pas mal comme carte ici, l'envie de retrouver la liberté, d'aspirer à plus d'autonomie là aussi, et encore une fois, de ne plus être toujours sous surveillance. Bon, alors qu'est-ce qu'on va recouvrir On va recouvrir ici les questions de éventuellement de clés ou de solutions ce qui n'est pas évident, hein, parce que la, la solution, pour moi, passe par l'autonomie. Je l'avais dit, il y a longtemps qu'il fallait sortir du système. Alors, je sais bien que ce n'est pas facile à faire. C'est plus facile à, à dire qu'à faire. Mais euh, pourtant, il y a, y, a, y a ces histoires d'être de, de de, de, plus autonome. Euh, c est, c est, pour moi, c'est euh, certainement une partie de la solution. Alors, on va regarder quoi d'autre. Puis, je ne vais pas faire un tirage trop long non plus. Ouais, on a quand même les contraintes. Hein. On a quand même les contraintes. Hein. Donc, j'ai une solution, mais j'ai des contraintes. Donc, on va les recouvrir ça après, parce que c'est un petit peu euh, contradictoire ici. Ici, bah, moi, pour moi, cette carte-là, personnellement, évidemment, c'est euh, le fait qu'on est observé euh, de là-haut et qu'on va dire qu'on n'est pas content de nous. Hein, au niveau de l'humanité, on est jugé quelque part. C'est, Je dis l'humanité n'a pas pris le bon chemin. On va vers une destruction euh, des ressources naturelles, des animaux, de, etc. Hein. Je vous apprends rien là non plus. On peut ne pas être d'accord, mais enfin je vois pas comment on pourrait ne pas être d'accord. Il suffit d'ouvrir les yeux. Euh, on va vers vraiment vers notre notre fin, notre chute. Et donc là, il y a une espèce de jugement là. Hein. C'est un peu le jugement spirituel. Vous savez, vous écoutez ma chaîne, donc vous êtes dans le spirituel. Vous avez des belles valeurs. Hein c sinon, vous, serez, vous ne seriez pas là. Mais ce n'est pas la majorité des gens. Euh, donc, j'ai envie de dire qu'il y a toujours l'égoïsme qui est là, euh, le culte du matériel, etc. Hein Et c'est là où, à mon avis, on n'a pas réussi ce qu'on devait faire sur cette terre. Alors, encore une fois, je parle en général. Je ne parle pas de la, de la minorité éclairée euh, qui a bon cœur. Hein bon. Voilà, donc euh, c'est dit. Donc ici, on va regarder un petit peu. Il y a une solution, mais il y a quand même des contraintes. Donc je dirais bien que notre solution, elle est partielle. On va essayer de voir ce que ça peut être. Ouais, alors ça... Alors cette carte-là, je l'interprète tantôt comme ci, tantôt comme ça. C'est un peu un danger, mais c'est aussi un peu la légèreté. C'est la grâce, hein. Moi, c est, c est, vous voyez, cette ballerine, elle est gracieuse. Donc, la grâce. Alors, la grâce, on peut y voir aussi le côté spirituel. Se détacher un peu de tout ça. Parce qu'il y a des choses, on ne pourra pas échapper. Hein on ne pourra pas échapper euh, au fait que le prix augmente qu'on ait des restrictions, etc. Donc, euh, se détacher de tout ça. De toute façon, comme disait mon vieux professeur, on est de passage sur cette terre. Hein, euh, il faut lâcher prise aussi, il faut accepter ce qu'on devra vivre, et puis encore une fois ne pas avoir peur, puisqu'encore une fois on est de passage. Donc essayons, essayons de faire du mieux que l'on peut. Hein, vous savez, moi je crois pas à la mort, euh, je crois à un passage dans une autre dimension. Voilà. Ça c'était Einstein qui l'avait aussi prouvé, hein. il y a des mondes parallèles, il y a des dimensions, euh, notre monde il est interdimensionnel, et je crois vraiment qu'au moment de, de notre trépas, eh on passe à un certain, euh, un certain niveau qui est plus élevé, et donc dans une autre dimension. Donc il ne faut pas avoir peur de ce qui peut nous arriver, même si au pire ce sera ça, je ne crois pas, hein. mais bon, si vous avez peur ça n'arrivera pas, je ne crois pas, mais on peut y aller très très près dans ce niveau-là par contre. Hein. Euh, on peut vraiment y aller, euh, ouf! Puis après, ça, hop, ça, ça stoppe juste avant. Enfin bref. Ça, c'est reliser l'apocalypse la, la, de Saint-Jean. Tout y expliqué dedans. Bref, donc pour en venir à ce que j'étais en train de dire, il faut pas avoir peur. Il faut simplement faire du mieux qu'on peut. Et surtout, surtout garder nos belles valeurs. Parce qu'on sera un petit peu jugé hein, à ce niveau-là. La façon dont on va réagir dans ces épreuves. Donc, euh, ça ne sert à rien d'être égoïste. Euh, il va falloir vraiment se donner la main et prendre soin du prochain, de son prochain. Donc, on va remettre encore une carte, puis après, je vais vous laisser là, si je puis dire. Bon, alors, on va avoir des annonces. Alors, on va regarder ce que ça peut être. Ouais, bon, bah, écoutez, hein. <rire> la baba yaga, là, réducteur de tête. Ouais, ouais, ouais, ouais. Ils vont, ils vont encore nous mettre des trucs pas sympas, quoi. Ça, c'est. C'est aussi un peu la réduction des populations, tout ça. Hein. C'est aussi les enfants qui sont directement concernés. Donc, euh, oui, euh, ce, ce gouverne qui manque, comme vous le savez, euh, ne vaut pas notre bien. Donc, important de rester dans des belles valeurs, de continuer à, à croire, à espérer, mais à se préparer. Alors, pour finir, euh, bah tiens, ça fait longtemps que je ne vous ai pas sorti euh, une carte de l'ange gardien. Je vais aller vous chercher ça tout de suite. Voilà, donc je vais battre les cartes. Alors, euh, juste avant de nous quitter et puis avant de vous sortir la carte, euh, il est possible que YouTube vous ait désabonné automatiquement parce qu'apparemment ce que je dis ça ne plaît pas, n'est-ce pas Ce qui est peut-être un bon signe d'ailleurs. Parce que si ce que je dis ne plaît pas, c'est qu'il euh, y a peut-être des vérités dedans. Il n'y a que la vérité qui dérange. Donc vérifiez bien éventuellement que vous êtes toujours abonné à ma chaîne hein, si vous voulez rester en ma compagnie, ce que je souhaite. Sachez encore une fois que bon, bah, si vous décidez de me quitter, je ne vous en voudrais pas du tout. Chacun est libre. Mais si vraiment il y a des désabonnements automatiques... Hein, ben, vous pouvez vous réabonner. Hein, parce que je fais des vidéos quand je le sens. Voilà. Donc euh, si vous voulez être averti. Alors, une carte pour ma gentille communauté. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme conseil de la part de l'ange la, de gardien J'aime bien cette carte-là. Ces cartes-là sont belles aussi. Pour nous. Harmonie. L'harmonie dépend de votre relation avec l'univers. C'est pas faux, hein <rire> Donc voilà, il faut rester en harmonie avec soi-même, il ne faut pas avoir peur, hein. la peur n'évite pas le danger, comme dise, disait mon vieux prof, plein de sagesse. Et puis surtout, faites au mieux, hein. préparez-vous, faites des réserves. Alors il y avait un survivaliste qui disait qu'il fallait faire des réserves sur un an et demi, voilà, comme ça, euh, bon, c'est son opinion. Euh, c'est pas faux, je dirais bien que oui, ça peut aller jusque là puisque euh, le temps qu'on retrouve éventuellement un équilibre, si vous voulez, ça, ça peut mettre du temps. Donc oui, pensez aux graines germées, tout ça, euh, voilà. Donc, euh, et puis euh, il va falloir qu'on se connecte entre nous cette fois physiquement c'est à dire vraiment faire des, des, des chaînes euh, pour s'approvisionner etc euh, voilà donc ça c'est important bon je vais vous laisser ceci dit merci d'avoir regardé cette petite vidéo je vais vous en faire d'autres je vais me tenir un petit peu au courant euh, voir un petit peu ce qui pourrait vous intéresser encore une fois je me suis reposée euh, j'ai pas fait de voyance pendant plusieurs semaines et donc je vais me remettre tout doucement je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.